Ok, ça se présente pas trop mal, juste un petit point, vous avez peut-être remarqué que sur mes boutons, il n'y a pas euh, les effets graphiques que souvent on attend de trouver sur un, un bouton ou sur un site. En particulier, il n'y a pas d'infobulle et il n'y a pas non plus de changement de forme quand, quand vous avez survolé avec la souris ou quand vous cliquez dessus. On va voir ça. Je clique sur le bouton, et je clique droite. Et vous voyez qu'ici, j'ai l'option infobule. Et ici, ben, je peux dire, par exemple, euh, valider votre identifiant et mot de passe. un peu bidon mais c'est pas grave. Je clique sur OK. On va voir comment ça se présente. Et voilà, il y a un infobulle qui apparaît. Ce serait aussi sympa si on pourrait faire en sorte que le bouton change un peu de look quand la souris passe dessus. Alors, pour faire ça, de nouveau, on fait un clic droit et on accède à ce qui s'appelle des styles d'interaction. Alors, vous voyez ici qu'il y a plusieurs styles d'interaction qu'on peut sélectionner. Au survol de la souris, quand la souris est appuyée, quand euh, l'objet est sélectionné, ou quand il est désactivé. Euh, pensez par exemple que euh, vous pouvez avoir l'utilité de désactiver quand vous avez des champs. Euh, très souvent, euh, vous avez des champs qui sont désactivés parce que euh, on a choisi une certaine option avec un bouton radio. Donc, euh, quand ils sont désactivés, ils sont grisés. Donc là, vous avez la possibilité de définir euh, toute une série d'éléments de style qui seront appliqués selon ces différents cas de figure. Bon, nous, on va prendre le survol de la souris et... bon, je choisis ça un peu au hasard. Mais admettons, donc, moi j'aime bien ça, c'est les ombres. On va mettre une ombre externe sur le, le bouton. Alors, je peux le configurer un peu. Et pour l'instant, on va laisser tel quel. Et pourquoi pas, je vais mettre une petite ombre de texte aussi et je vais le mettre en blanc ou peut-être en jaune, tiens on va voir ce que ça donne, j'espère que c'est pas trop moche et je clique OK Alors, première chose à remarquer juste en droit euh, et en haut de, du composant vous avez maintenant cette espèce de petit carré divisé en deux et si vous passez la souris par-dessus, vous voyez que vous avez l'effet que vous venez de créer qui apparaît dans Axure. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous permet de voir exactement ce que vous avez fait sans être obligé de générer le formulaire. Mais si on regarde qu ce qui se passe quand on génère le formulaire, et voilà, notre bouton qui change de look quand on passe la souris par dessus juste un petit bémol avec ça c'est que n'oubliez pas si vous êtes en train de faire des applications pour les usagers qui vont devoir fonctionner sur des écrans tactiles et eh bien évidemment un écran tactile il n'y a pas de survol de souris ça ça va vous obliger à repenser sérieusement les étiquettes des boutons parce que vous ne pouvez plus faire confiance à une infobule pour rendre explicite le sens d'un bouton. Il faut que ça apparaisse directement sur le bouton lui-même.